Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, euh, enseignant à l'école secondaire de la Signerie. Donc, euh, dans ce tutoriel, je vais vous présenter de quelle façon vous allez pouvoir télécharger et installer le logiciel Autodesk Inventor 2019. Donc, première des choses, vous devrez aller à l'adresse euh, électronique suivante, donc euh, autodesk.com éducation home. Une fois que la page va être activée, vous pourrez aller dans l'onglet Free Software. Et là, ils vont vous présenter euh, les logiciels qui sont disponibles en version éducationnelle euh, gratuite. Donc, euh, sur la page, vous allez voir euh, plusieurs logiciels. Il y en a plus de disponibles si vous voulez voir la totalité. Donc, Tinkercad, qui est un autre logiciel, euh, plus de base, mais pour une fusion également. Puis, nous autres, on va utiliser euh, Inventor Professional. Donc, juste à cliquer sur l'onglet. Ensuite de ça, euh, si vous possédez déjà un compte euh, Autodesk, vous pouvez déjà vous enregistrer, sinon ben, vous devrez créer un nouveau compte. Pour la création des comptes, ce qui est recommandé, bien sûr, c'est d'utiliser euh, l'adresse euh, courriel de la commission scolaire donc soit ou de l'école, l'adresse professionnelle. Même chose pour les élèves, parce que les élèves pourraient installer le logiciel chez eux, sur leur propre ordinateur, en disant qu'ils sont étudiants, mais en utilisant également l'adresse électronique de la commission scolaire ou de l'école. Donc, on va cliquer sur « créer Create an account », donc créer un compte. On va venir par la suite là, remplir les diverses informations qui sont demandées. Donc, dans les options du rôle euh, au niveau éducation, euh, il y a soit étudiant, bien sûr enseignant, ou il y a une possibilité, si c'est les technologies de l'information de la commission scolaire ou de l'école qui vont faire le déploiement d'un très grand nombre de logiciels sur plusieurs postes. Donc, euh, c'est préférable de s'identifier de cette façon-là donc au niveau d'éducateur, pour nous autres présentement, parce que c'est l'installation sur un seul poste, vous allez inscrire les informations. L'adresse courriel, moi j'ai créé un adresse courriel pour euh, le tutoriel, là. mot de passe, donc j'ai dû faire une erreur formation. Et voilà, et là, on a juste à accepter et créer le compte. À ce moment-là, il y a un courriel qui est envoyé à votre adresse électronique. La seule chose qu'on va faire, c'est d'aller voir le courriel que je viens de recevoir. Et là, vous allez seulement faire vérification de l'adresse courriel. Et vous allez pouvoir poursuivre l'ouverture de votre compte. Donc, ici, on vous demande si vous voulez avoir de l'information, des emails sur les produits Autodesk. C'est à votre choix de faire oui ou non. Donc, moi, vu que c'est seulement pour la démonstration, je vais cliquer non. Je ne cliquerai pas, je veux dire la case. Et ensuite de tout ça, bon, il reste une dernière page à inscrire. Donc, le nom de votre commission scolaire ou de votre école. Commission scolaire de Seigneurie. Bon. Ensuite de tout ça, le département. d'autres utilisations et là ici, ben si c'était pour le déploiement d'un grand nombre de postes, on choisirait ici mais nous autres, c'est « only Quand vous allez faire ça, ça se peut qu'ils vous mettent un message comme de quoi que votre commission scolaire ou votre école n'existe pas dans leur euh, dossier, donc c'est rien que faire additionner à leur dossier donc « Commission scolaire » Ensuite de ça, « Québec » Québec, Québec. Il n'y a pas de rôle ici. Et on va faire additionner. Même si vous mettez le message ici, vous allez revenir et peser sur Next. Et là, vous allez avoir votre compte qui est terminé. Vous allez cliquer sur Continue. Et là, il va vous ramener à la page principale de téléchargement. Et là, ben, nous autres, ce qu'on va faire, c'est Download Now. Et là, ben, on va choisir la version 2019, système d'exploitation 64 bits, et ensuite de ça, en français. Les informations qui sont ici, euh, au niveau du numéro de série et euh, de la clé, ça peut que ça soit demandé, donc vous pourriez le revoir éventuellement quand vous allez ouvrir votre compte, mais c'est des informations que vous pourriez noter sur une feuille si jamais vous le demande. Ils vous disent également que ça peut être installé sur deux postes uniquement, donc, euh, si c'était pour le déploiement sur un grand nombre de postes il, dans le choix qui aurait été fait préalablement, ben, on pourrait avoir euh, un nombre de licences euh, plus élevé. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est « Install Now ». On va accepter les conditions. Il va avoir un premier téléchargement euh, de l'application d'installation qui se fait relativement rapidement. Et par la suite, vous allez pouvoir activer euh, l'installation. Pour le reste des étapes, je ne les enregistrerai pas ici parce que les étapes sont relativement longues. Le téléchargement peut durer jusqu'à deux ou trois heures. Donc, ce serait euh, important que votre ordinateur ne tombe pas en veille, sinon c'est recommen ben, pas recommencement à poursuivre là, euh, lors de l'installation. Mais les autres étapes sont relativement simples à suivre. C'est euh, cliquer sur des boîtes d'installation et le logiciel va pouvoir euh, s'installer. Donc, euh, je vous souhaite bon téléchargement et bonne installation.